Alors on a ici des exodes urbaines qui sont présentes en Impectable depuis euh, ouais, depuis quelques semaines. Et puis on s'est rendu compte que Impectable est en train de construire un mur végétal. Bien sûr, il fallait bien qu'il y ait un mur végétal ici. à partir de matériaux recyclés, et c'est Sylvain qui va, qui va nous raconter quelque chose sur le mur végétal. Ouais. Alors ici, euh, une version de mur végétal recyclée. Donc on a juste utilisé des bouteilles de lait qu'on a percées euh, donc pour rentrer la plante. C'est quoi comme plante Alors on a différentes plantes ornementales. Il y a de l'ébé, il y a différents trucs qui font plutôt des petites fleurs. Et là l'idée c'est plutôt des plantes qui résistent quand même un peu à la sécheresse. Comme ça elles sont aussi un peu plus tolérantes au niveau de l'irrigation. Et en gros, bah, là c'est du bois qu'on a récupéré, qui était dans les combles. C'est du bois recyclé. Du et on... coup, on n'a même pas besoin de, de les arroser. Non, alors il faut quand même brancher ça à une pompe. Et puis ensuite, il bah, y a un goûteur qui vient dans chacune des bouteilles. On peut les deviner un petit peu. Et ça goûte euh, directement euh, au, au pied de la C'est d'avoir une vue d'ensemble. C'est quand même assez grand. Hein. Ça fait quoi, 3-4 mètres de haut Ouais, à peu près 3 mètres là. Au niveau de la faisabilité, donc tu disais que c'était 6 francs le mètre carré, c'est ça Ouais, c'est 6 francs. En gros, là, ce qu'on a payé, c'est juste tube-goûteur. Ouais. Et puis après, ben, c'est vite de coupe, il pas mal de temps pour laver les bouteilles de lait, ils ne sont pas très bons au départ. Mmh. Puis, bon, les ça. plantes, elles s'en foutent, Jiménie. Il faut même. assembler, ça prend un certain temps, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des matériaux, c'est pas C'est ça, tu l'installes à l'autre part hein. On l'installe sur d'autres bâtiments Bon, on installé télé, sur ou... l'a installé ouais, sur le conteneur ici. Puis après, ouais. on a d'autres solutions pour cultiver verticalement. Ce ouais. problème avec ce système-là, c'est qu'on n'a que 1 litre euh, de volume d'enracinement pour chaque plante. Et là, on a développé un autre système avec des, on va dire des, des tuyaux euh, pour évacuer l'eau de 110 mm, okay. des embranchements, ouais. Donc ça fait des Y. -drecs. On les empile les uns sur les autres, et puis on plante dans, ah ouais. dans l'embranchement. Ah ouais. Là, on a beaucoup plus de sol on peut vraiment faire pousser des plantes qui produisent un peu plus. Quoi. Ouais. Et l'idée enfin, base, non, ça existe, les murs végétaux, mais... Ouais, alors l'idée de base, à la base, c'était un concept qui a été développé à l'école d'ingénieurs, à Genève, c'est un professeur euh, de lecture avec, qui avait l'idée de faire ça avec des bouteilles en fer, extra, on a déjà des bouteilles des bouteilles en fer, on l'idée à la base c'était ça. On a fait travailler pour pouvoir, euh, qu'il plus modulable, d'avoir le module qu'on peut assembler, et puis Soit le mettre tout seul sur la sandwich box comme on a fait là où on est donc là julia tu vas devoir prendre un peu plus de champ pour voir tout le mur ouais. le défi ça va être de calculer à 600 francs le mètre carré combien ça va coûter tout le mur et puis combien tu de temps les fenêtres, hein, combien ça... de temps il a fallu pour que pour le construire c'est là alors euh... pour tout, je pense bien une quinzaine d'heures ouais. 15 heures ouais par personne par personne ah, en gros là il fallu. Enfin, il... Il a fallu 15 heures pour monter tout ça. Ouais, ok. Ouais, On okay. ouais. hein. oh, l'avait ouais. fait à plusieurs. Ça va Après, le truc c'est que si on... Bah, là on a dû... on n'a pas fait beaucoup, mais si on met une... en place une systématique de nettoyage des bouteilles, de perforation, etc. On peut faire temps à temps. Ouais, hein. ah, mais après c'est aussi l'idée d'avoir à chaque fois des, re... des matériaux de recyclage différents, donc ouais. euh, effectivement. C'est clair, mais bon, les bouteilles, tu vas te faire récupérer à la bigro, par exemple, tu peux récupérer des grands sacs. Ouais. Il aura des quantités assez importantes que tu peux laver à la chaîne, quoi. Ouais. Et c'est quoi comme plante Elles produisent... Elles peu plus exactement. C'est des plantes ornementales. Ouais. grand connaisseur Elle, euh, Elles montent sur le gros, mur, euh, celles qui sont tous en feuilles. Elles ressemblent un peu à la biliaire. En fait des petites fleurs blanches, mais c'est surtout de la feuille. C'est une plante couvre sol les autres, c'est des petites font... fleurs bleues. Et puis les autres, c'est des petites fleurs roses, je crois. En gros c'est des plantes qui supportent assez bien le cercle, c'est un peu C'est des plantes qu'on nous a données, ça coupe de plus qui nous a. Ah ouais. Parce que chaque année, bah, ils, ils entraînent oh. les élèves à faire ah des là. coutures. Ils okay. bah, doivent faire la place pour qu'il y ait de nouveaux essais ouais. qui soient faits dans les Donc même, même les plantes sont recyclées en fait. Bah ouais, les plantes sont recyclées. On a pris un peu ce qu'on nous donnait en fait. pas un peu ça ouais. l'idée. Beaucoup du recyclage des plantes c'est bien, mais les plantes s'autogèrent entre elles. <rire> oui bien sûr, mais après c'est pas cool, pas, pas l'esprit cool des... ça. Hé hey, Dario Salut Alors il te plaît ce mur Oui, beaucoup, beaucoup. beaucoup là, hein, en fait. Vous allez installer un deuxième ou un troisième hein Vous allez faire encore un autre mur après Je sais pas. Bah, Il faut trouver des motivés en fait, c'est tout ça quoi. Ouais. C'est aussi l'occasion de regrouper un peu les bénévoles. peut-être si ouais. fait des bonnes journées. Ce qu'il faut le fixer ouais. aussi. La samedi, pendant la journée des grottes, peut-être sympa. On a monté ça un peu là. Il y a plein de gens qui sont pas très. Ah, ok. Ce cool. bon. qu'il faut le fixer aussi. Ouais, alors ça, c'était pas commode par contre. Non. Ouais, parce que le mur est assez. Voilà, euh, bah là, on avait. Vraiment, ouais. Euh... un poil plus haut. Oui. J'étais un peu plus gras. J'avais pas à mettre des En fait, il faut trouver des pierres. Pour faut percer dedans, sinon les joints ne pas. Ouais. En gros, euh... ouais. ouais. ouais. un peu d'escalade. Planter les pitons, c'est un peu... c'est ça, C'est comme difficulté, là Ouais, difficulté, c'est ah ouais. ouais, bah ouais. eh ben écoute, merci Sylvain. Rien, plaisir. J'espère que ça inspirera d'autres personnes à faire la même chose. Ah, c'est le but, ouais, ouais. <rire> Il y avait pas mal de gens qui avaient l'air d'être après parce qu'ils feront l'effort de le faire chez eux, c'est pas notre affaire. On pourrait ouais. mettre des légumes aussi, non euh, Des haricots euh, Là-dedans, c'est un peu limite, avec des salades, ça passe. Ou des, ouais. ou des trucs qui gravent Des plantes de... aromatiques, des menthes, ça pourrait passer. Des haricots Ouais, des haricots, ils ont quand même besoin de pas mal de bonnes enracinements. Hein, ok. Ça, c'est enfin, surtout ornemental. Hein. Je suis une version avec les bouteilles de lait suis... ou peut-être de l'aromatique. Certaines plantes. Ouais. Ok, bah merci, merci.